Bon, bah Juliette, j'ai essayé de suivre ton conseil, euh, notamment de migrer mon application en GIN 5. Oui. Et franchement, c'est une véritable galère. Hein. Comment ça, c'est une galère Bah, Je suis allé voir sur Internet quelle était la dernière version. Mm -hmm. Donc, j'ai vu que c'était la 5.4, je crois, hein, si ouais, je ne dis pas de bêtises. Ça. Et j'ai essayé bah, de compiler le truc. Et. Ça, marche, ça pas. marche pas. Ils n'ont même pas publié l'artefact dans, dans le repo maven. Qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi ouais, C'est un peu con, ça, dis donc. Euh, du coup, tu pas été lire la doc, non bah, J'ai d'abord vu qu'il y avait le numéro de, enfin, la nouvelle version. Je me suis dit que j'allais la changer et voir euh, les erreurs mm. de compile et puis de corriger comme ça, quoi. Bah, c'est dommage parce que en fait, cette dépendance là, du JUnit, -Unit, elle n'existe plus. Donc, euh, en fait, ils ont décidé de séparer un peu les, les responsabilités et de créer trois nouveaux, euh, trois nouveaux modules. Donc là, c'est pour ça que bah, ça ne marche pas. Donc, il va falloir que tu changes un, peu, euh, un petit peu ton pomme. Euh, donc là, si toi, ton but, c'est de migrer un projet JUnit 4 en JUnit 5, le premier module à importer, ça va être JUnit Vintage, donc qui va te permettre d'être euh, rétrocompatible compatible avec euh, bah, tous tes tests en JUnit 4. Donc là, normalement, si tu lances ton test, enfin, si tu lances ton clean install, cette fois, ça devrait marcher comme avant. Ouais, OK. Maintenant, on voit les tests passer, ouais. ouais. Donc ça, c'est cool parce que ça va te permettre de migrer petit à petit ton, ton repo sans, euh, enfin, sans tout faire d'un coup. Donc ensuite, si tu veux commencer à écrire des nouveaux tests en Genit 5, il va falloir importer un deuxième module qui s'appelle Genit Jupiter et qui va contenir bah, toutes les nouvelles annotations, toutes les, les nouvelles features. Et qui nous intéresse. Jupiter. Ouais. Et pourquoi ils ont appelé ça Jupiter Alors, c'est parce que Jupiter, c'est la cinquième planète du système solaire. donc. Euh, bah, Qu'est-ce que ça va être Comment faire Junit CV Alors, ensuite, euh, donc troisième sous-module, tu vas avoir Junit Platform. Donc ça, ça va être pour euh, tout ce qui est euh, intégration avec les IDE et les outils de build. Euh, sauf que là, bon, tu es, es sous IntelliJ, donc euh, normalement, IntelliJ est compatible euh, depuis un certain nombre de versions, donc tu n'as pas besoin de l'importer. Et euh, dernière chose, il va falloir que tu upgrades ton Maven Fire plugin pour qu'il soit supérieur à la 2.22, okay. euh, qui est la première version compatible avec Gini5. Donc là, normalement, avec tout ça, tu es paré à migrer euh, ton projet. Ok, bah commençons. Alors là, j'ai un premier test. Alors Comment je fais pour migrer ça en Gini5 alors là, donc, première chose à faire, ça va être de changer toutes les annotations de LifeCycle. Donc, il y a eu un petit peu de renommage. Donc là, par exemple, le before class, typiquement, c'était un peu technique. Ils ont décidé de renommer ça en before all, donc qui va s'exécuter avant tous les tests. OK. Euh, le before se transforme en before each, donc avant chaque test. Ouais, OK, c'est plus clair comme ça, on comprend mieux ouais, quand ça s'exécute. C'est un peu mieux. Donc ensuite, pareil pour les after. Donc là, tu que after qui va se transformer en after each. OK, ouais. Euh, ensuite, ton « ignore », ça va se transformer en « disabled », donc euh, ça fait à peu près la même chose. Euh, ensuite, bon, les « add tests euh, », ils changent pas, mais attention, ils changent de package, il faut faire attention aux imports. Donc là, tu vois que toutes les nouvelles annotations, elles viennent de JUnit Jupyter API, euh, et là, ton ancienne annotation test, elle vient de JUnit tout court. Donc ça, il faut que tu fasses le changement, sinon euh, si tu as les deux, enfin si tu importes euh, des annotations des deux packages, ça ne va, va pas marcher. D'accord. C'est quoi le nouveau package du coup C'est euh, celui-là. J'en ai Jupiter. Jupiter API. OK. Ça. Tiens, pourquoi tous mes publics, maintenant, ils sont surlignés en jaune là Alors ça, c'est parce que tu n'as plus besoin de renseigner le scope public. Maintenant, j'ai une 5. Euh, autant au niveau des méthodes qu'au niveau des classes, tu peux tout enlever. C'est un, un peu plus léger. OK. okay. Et ensuite, dernière chose, tu as une assertion là qui vient de assert, de la classe assert. Donc ça, maintenant, ça vient de assertions qui vient du même package, encore une fois, euh, Jupiter, de jnit. Voilà. OK. Et, Et là, c'est bon Ouais, avec tout ça, normalement, ça devrait marcher. Donc on devrait avoir euh, maintenant mon test en jnit 5 qui s'exécute, quoi C'est ça. ça va, pour l'instant, c'est pas trop compliqué comme, comme changement. Ça arrive. <rire> Ok, ça compile. Ok, voilà. ouais. Et tous mes tests là, qui sont exécutés, c'est pas mal. Mais franchement, en Gnit 5, ils n'ont pas... pas fait une version majeure pour renommer trois annotations et le package ouais. des assertions. Quand même. Forcément, ils ont fait un peu plus que ça. Euh, bah, là, tiens, par exemple, au niveau des assertions, bon, là, ça n'a pas que changé de... de classe. Ils ont aussi profité pour en rajouter deux nouvelles. Euh, donc ça peut être euh, pratique pour aider dans certains cas, notamment pour gérer les exceptions. Je ne sais pas comment tu faisais en bah, GIMIT 4. En GIMIT 4, euh, j'utilisais les rules comme tu peux voir ici. Mm -hmm. Ouais, donc bah, ça c'était un peu, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'était un peu pénible. Euh, bah, là, l'avantage c'est qu'ils ont créé une nouvelle assertion qui s'appelle Assers Rose, qui va te permettre de te passer de cette roule. Donc euh, tu peux la supprimer, et d'ailleurs tu peux supprimer toutes les rules, enfin ça n'existe plus en GIMIT 5. D'accord. Donc là, voilà. mon code qui ne compile plus, je mets quoi à la place Là, tu vas utiliser Assers rose Donc, euh, c'est une assertion où tu vas passer euh, à la fois l'exception que tu attends et le code qui est censé lever l'exception. D'accord. Sous forme de lambda. Ce qu'on voit là, quoi. Oui. Donc ça, tu me dis c'est équivalent. Et avant que je me fasse savoir, tu m'as dit qu'il fallait que je change les, les oui, packages ça, de oui. test. Faire gaffe à ne pas oublier parce qu'en général... Oui, sinon ça ne marche plus. Oui. D'ailleurs, on voit que c'est passé à Gint5 parce que les publics sont jaunes maintenant. Mmh. Bon, je, tu m'en veux pas si je les change pas à eux. Allez, j'exécute le test. On va voir ce que ça donne. Ouais, voilà. C'est pas mal. C'est plus léger en fait. Mmh. Et puis, ça te permet vraiment enfin, euh, le code précis qui est censé l'exception le, et pas euh, tout le test euh, ensuite, donc, la deuxième nouveauté au niveau des assertions, ça va être assert all. Donc là, par exemple, on voit que dans ton premier test, tu as trois assertions à la suite. Donc ça, euh, des fois, c'est un peu pénible parce que, bah, par exemple, si tu as la première assertion qui fail, euh, le reste, ça ne va pas s'exécuter. Effectivement. Coup, auras ouais. pas, tu ne sauras pas s'il y a des, des failers euh, par la suite. Donc ça, si tu wraps tout ça dans un assert all euh, et que tu donnes chaque assertion sous forme de lambda, normalement, ça devrait te faire un reporting de toutes les, tous les échecs euh, au niveau de toutes les assertions. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est que ça fait de la soft assertions. Donc, si par exemple, là, je faisais en sorte que ça plantait pour le nom et les tags sur ma création oui. de bookmark, là, ça devrait faire le report de, de tout. C'est ça hein? C'est ça. OK, ben, on va voir. Alors, là, j'ai une erreur qui me dit que le nom est pas bon. Ça, c'est cool. Et ensuite, le tag aussi. Ça, c'est vraiment pas mal, parce que des fois, quand on fait des réfactos, il y a plusieurs assertions qui plantent, et mm. on est obligé de les faire une par une. Enfin, de les là, régler une par vite, une. Ouais Là, ça va beaucoup plus vite. Mm. Ouais Ça, c'est sympa. Ouais. Mm. Tiens, je suis en train de regarder, là, ton deuxième test, tu testes euh, en gros les noms qui sont invalides, c'est ça Oui, et je teste les noms qui sont... Enfin, je ne veux pas créer de bookmark si le nom est empty ou blanc, mm -hmm. effectivement. Mais du coup, tu testes qu'un seul cas, là, sur les deux oui, je teste que le, le blanc, effectivement. J mmh. ça, franchement, ça me gonfle de recopier le test, faire tous les cas. Blanc, mmh. ça va très bien, ça marche pour MT aussi. Du coup, tu aurais peut-être pu faire un test paramétré, non Un test paramétré, c'est lourd quand même hein, à mettre en place. Hein. Bah, en J-4, ouais, c'était lourd. Mais <rire> depuis J-5, tu as moyen de faire des tests paramétrés comme ça avec un seul paramètre super facilement. Donc là, bah, par exemple, si tu voulais le faire, il te suffirait de paramétriser le nom. D'accord. Et ensuite, tu as juste à remplacer la notation test par un parametrize test. Donc euh, maintenant, ça c'est built-in, donc tu n'as rien à rajouter d'autre. Et ensuite, tu vas passer tes cas de test dans un at value source euh, qui va prendre des tableaux de type simple. Donc là, en l'occurrence, tu vas prendre le tableau de string et tu vas donner tous les, tous les noms que, qui t'intéressent pour ce test. Ok, du coup, bah, je vais mettre empty, je vais mettre un blank, tiens, je vais même mettre une tabulation et je vais même. -hmm. Mettre un nul. Alors, nul, ça va pas marcher dans « value source » vu que bah, ça attend des strings, mais tu peux rajouter un « at nul source » pour euh, faire en sorte qu'il te passe euh, un nul en paramètre Donc, « at nul source ». D'ailleurs, il y a un « nul and empty source » qu'on a mm. peut-être pu utiliser aussi. Oui, c'est vrai. Bon, on va rester comme ça. Et là, donc, je peux voir ce que ça donne au niveau de mon test. Ah ouais. Donc là, on voit les quatre exécutions sur le même test et mm. c'est pas mal. C'est vrai que c'est plus léger que ce qu'on avait en 4. Et donc, par exemple, là, euh, si le premier test, je voulais faire en sorte que l'URL était un paramètre du test, oui. que le nom aussi, parce que je veux faire plusieurs cas de test, comme ça, euh, je recopie ça, tiens, parce que je veux faire un paramétrage test. Euh, comment je fais pour dire que ça, je le veux dans l'URL, qui est le mmh. premier paramètre et je mets un autre value source même, je peux Non, ça va pas marcher. Là, tu es un peu coincé avec le value source vu qu'effectivement, bah, tu peux donner qu'un seul tableau. Euh, par contre, ce que tu vas pouvoir utiliser, c'est une autre annotation qui s'appelle CSV source. Et euh, tu, là, tu vas pouvoir passer tes différents jeux de test au format CSV. Donc, ça va être un tableau avec des strings et chaque string représente un jeu de test entier. D'accord. Là, tu vas donner l'URL puis le nom séparé donc... par une virgule ou un autre délimiteur si tu as envie de, donc, de changer. Ça, c'est un premier jeu de test avec mon premier paramètre qui est l'URL. Mm -hmm. Donc, dans l'ordre de la signature, là, je donne un nom pour mon bookmark. Et si je veux un deuxième jeu de test, je reprends tout ça. Je mets une deuxième string et je vais changer les noms et les URL, comme ça. Et là, c'est bon Oui. OK. Bah, on va voir ce que ça donne. Ok, ouais, on voit les, ouais, chacune des exécutions Exécution, avec okay. les paramètres. Et du coup, ouais, tu vois que le, le nom par défaut, c'est la liste de tous tes paramètres. Ça, si tu as envie de rendre ça un peu plus lisible, tu peux l'overrider en utilisant l'attribut name de paramètres test. D'accord, ouais. Donc là, tu peux mettre ce que tu veux, sachant que tu peux utiliser tes paramètres, enfin, tu peux insérer les paramètres dans le nom en mettant en tracolade l'index du paramètre. D'accord. Si donc, J'imagine que ça respectera toujours l'indentation, donc si je fais ouais. « shoot create the bookmark », ici je pourrais mettre un truc du genre « for », donc je vais mettre l'URL. Mm -hmm. J'imagine que l'index commence à zéro, ouais. parce que c'est le premier fait. élément. Euh, « with name », là je vais mettre le nom, tac. Voilà, euh, on va voir ce que ça donne. Ah ouais, ah. c'est quand même beaucoup plus lisible. Mm -hmm. Ok, ouais, c'est pas mal. Donc ici, je vois très bien comment ça marche parce qu'on est sur des types simples, mais regarde, là, j'avais un test en GIN 4 ouais. paramétré. Et là, ce que je me faisais un, un, injecter dans mes tests, en fait, dans mes tests paramétrés, c'était des bookmarks, même un tableau de bookmarks. Mm -hmm. Et tu peux voir ici qu'il y a pas mal de données dedans. Quoi. Je vais galérer avec un CSV source pour représenter ça, non Mmh, oui, c'est vrai que ça va être un peu compliqué avec un set source, sources. Mais là, du coup, enfin, tu utilises une méthode pour générer tous tes, tes cas test, de ouais. ouais. C'est lui qui va générer les cas mmh. de et junit va les injecter dans les attributs de test ici, quoi. Ouais. Bah ça, tu vas pouvoir réutiliser un petit peu cette méthode là. Euh, <coughs> sauf que du coup, tu vas, bon, déjà, tu peux te passer des attributs de classe parce que ça c'était un peu un peu pénible. Donc tu peux les injecter direct au niveau de la méthode comme on vient de faire dans la classe d'avant. Comme ça, ouais. Ouais. Donc, ça, ça te permet de... En plus, du coup, tu peux faire plusieurs tests dans ta classe, donc c'est beaucoup plus pratique. Euh, ensuite, tu peux te passer du runner aussi, vu que bah, on vient de voir que c'était built-in maintenant, les, les tests paramétrés. Et les runners, c'est comme les rules, ça n'existe plus en, en Genit 5. D'accord. OK. Euh, ça, voilà. Donc ensuite, ton test, bah, tu le transformes en paramétrize test, encore une fois. Ouais. Et là, cette fois, on ne va pas utiliser CSV source, on va utiliser méthode source. Méthode source. Donc, on va utiliser ça comme un pointeur vers ta méthode pour générer euh, les jeux de test. Donc là, <coughs> soit tu renseignes le nom de la méthode euh, en, en argument, soit tu renommes ta méthode euh, comme le nom du test. Donc, soit je fais Il ça, trouver tout seul. soit en fait, euh, je copie le nom du test, je le donne au, à ma fonction génératrice de données, là. et ça marche parce que c'est statique, comme ça Oui. Ça, ça. Je préfère l'autre méthode, comme cela, ok. Et là, une, une fois que tu as fait ça, tu vas pouvoir enlever le add parameters sur la méthode, vu qu'on vient d'indiquer où elle était. Et là, tu vas devoir changer le, le retour pour faire en sorte que ça te renvoie un stream d'arguments. D'accord. Sachant que arguments, c'est une, euh, une classe de jlinite Jupiter. Donc arguments, euh, ouais. ok. C'est ouais. ça. Et dessus, il y a une méthode factory qui va te permettre de... Enfin, une factory méthode qui va te permettre de générer tes jeux de tests. Mais je teste, ouais. ok. Donc là, avant, c'était un tableau d'object d'objects. Mm -hmm. Maintenant, je remplace ça. Tu me dis par euh, un stream d'arguments. C'est ça. Donc, premier élément, c'est mon premier euh, paramètre du test. Et le deuxième, qui est là, le new bookmark, qui va aller là-dedans. Là. Et là, normalement, ça devrait, ça devrait fonctionner comme avant. Ok. Donc, on s'est débarrassé un peu de ouais. un peu de code. Alors effectivement, c'est beaucoup plus léger que ce qu'on avait avant. Et j'imagine que maintenant, on peut en avoir plusieurs des tests paramétrés dans la oui, même classe. Ce ça. qui n'était pas possible en JUnit 4. OK. C'est pas mal. Euh, bah, on va migrer un autre test. Mm -hmm. Alors, si je me rappelle bien... Bah, attends, là, j'ai un problème. Ça, c'est un test Spring. Oui. Tu vois, j'ai besoin du contexte parce que c'est Data JPA. Et tu me dis que les runners n'existent plus. Mm. Comment exact. je fais pour que JUnit démarre un contexte Spring, là, pour mon test on ferme faire mes autowire et tous les autres trucs. Eh ben alors, on va utiliser un nouveau truc qui existe en une 5, qui se rapproche un petit peu des runners, qui s'appelle les extensions. Donc, euh, bah, dans ce cas-là, c'est vraiment similaire. Tu vas pouvoir euh, euh, déclarer ton extension au niveau de ta classe avec un with et tu vas lui passer la Spring extension qui est implémentée euh, par, euh, bah, par Spring et qui va te permettre de faire la même chose qu'avec le runner euh, précédemment. Ok. Donc tu m'as dit le before, ça devient before each. Mm -hmm. Le test, il faut surtout que je fasse gaffe qu'il ne soit pas dans le mauvais package, parce que sinon il ne va pas s'exécuter. Oui. Un petit peu de nettoyage. Je suis bien, t'apprends vite. ouais je vois <rire> ça. Et dès que ça passe jaune, c'est qu'on en joue une 5. C'est cool. Ça. Euh, donc là c'est bon, je vais pouvoir exécuter tout mon test, j'imagine, si je me suis pas trompé. Mm -hmm. ah, on voit Spring qui démarre. Ouais, donc c'est cool. gagné. C'est pas mal. Okay. C'est cool. Attends, là, je suis en train de voir tes, tes deux derniers tests. Là, ils ont l'air de faire le même truc au début. Enfin, ils savent un bookmark dans le repo. Ça, tu veux dire Oui. Alors oui, en fait, ces deux-là partagent la même précondition. Mm. Le premier non. Et je ne voulais pas le mutualiser dans le setup parce que c'est un peu lourd. Mm. Et que potentiellement, si j'avais d'autres tests qui n'en avaient pas besoin, bah, voilà, je ne vais pas faire une opération pour rien. Si tu veux, je peux te montrer un truc pour ouais. euh, essayer d'enlever de, la duplication. Parce que bon, là, ça fait qu'une ligne, mais mettons que ça soit un peu, plus, euh, un peu plus lourd comme initialisation. Ce que tu vas pouvoir faire, c'est que tu vas pouvoir regrouper tes deux tests-là qui sont concernés euh, dans une sous-classe. Donc euh, Par exemple, là, euh, ça va être quand un bookmark a déjà été enregistré dans ton repo. Hop. Donc là, on va mettre nos deux tests ici. Donc ça, normalement, en GMID 4, euh, il ne trouverait pas les, les tests dans une classe comme ça, imbriquée. Mais maintenant, on a une adaptation qui s'appelle nested et qui va permettre euh, tu vois, de détecter les tests dans des sous-classes comme ça. Donc maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est prendre cette initialisation-là et la mettre dans un setup qui, du coup, va s'appliquer que euh, à, nos deux, à nos deux tests et pas au premier. D'accord. Donc, c'est pas mal. Et en plus, donc si j'exécute je, si tout ça, tu vois, ça va me, normalement, ça va m'afficher les tests un peu imbriqués comme ça. Tu vois, tu vas avoir mmh. ton, ta classe et ensuite tes sous-tests. Ouais, donc, donc, on voit bien que ces deux tests-là, en fait, ils partagent la même mmh. précondition qui est le nom de la classe. C'est pas mal. C'est ça. Et tu peux rendre ça encore plus lisible en utilisant encore une nouveauté qui s'appelle le displayName et qui va te permettre d'overrider euh, le nom là, qui s'affiche dans ton, dans ton IDE. Donc là, par exemple, euh, je vais pouvoir euh, écrire un truc un petit peu plus, euh, comment dire, compliqué, avec euh, des espaces, euh, tout ce que je veux. Donc là, je peux le mettre aussi <coughs> au niveau de mes méthodes. Donc là, hop, oula, should mark. Hop, et là, du coup, si je réexécute euh, ma classe, je vais avoir les, les noms, ici, qui vont changer, normalement. Tu vois ouais, Ça okay. permet de faire des phrases un okay, petit ouais, peu. Comparé à ceux d'en bas, là, on voit qu'il y a plus les underscores. Hum. Mais autant, tu vois, je comprends sur le nom de la classe, euh, voilà, parce qu'on n'a on pas l'habitude hum. de mettre des underscores au nom de classe en Java. Euh, là, le shoot save bookmark, c'est un truc qu'on voit souvent avec des underscores. Pas en... enfin, je trouve que c'est un peu boilerplate là, sur le display mmh, name. De répéter... je, ouais, je fais copier-coller, je gère les underscores. Pff, mmh. Du coup, la feature, c'est sert un peu à rien, non Bah, c'est vrai que si tu ne l'utilises pas pour rajouter des informations supplémentaires, ce n'est pas hyper utile. Mais du coup, dans ce cas-là, ce que tu peux faire, c'est de générer les display names automatiquement. Donc là, tu as quelque chose qui s'appelle, display name génération. Et là, tu vas avoir euh, une stratégie de génération des, des, des names qui s'appelle replace underscore et qui fait euh, exactement ce qu'on vient de faire. en fait. Donc là, normalement, tu vois que là, les deux derniers, il y avait encore des underscores. Si je réexécute euh, mon test avec le display name génération, ils disparaissent. Okay, ouais, c'est moins baller plate de le faire comme ça. Mm. Voilà, voilà. Tiens, là, je suis en train de voir aussi que ici, tu initialises un, book, un bookmark pour ouais. euh, tes tests, sauf qu'en fait, tu n'utilises pas les valeurs... Euh, Qui sont à l'intérieur du bookmark Oui, ouais, j'avais juste besoin de créer une instance, mais ce qu'il y a dedans, on s'en fiche mm -hmm. totalement. Ouais. Du coup, est-ce qu'on ne pourrait pas faire euh, un truc comme ça, enlever l'initialisation et euh, injecter le bookmark directement ici Ouais, enfin, je vois où tu veux en venir, mais je t'arrête là tout de suite. Euh, on ne va, euh, va pas faire un test paramétré pour une seule valeur. C'est un peu lourd, non bah, Je ne pensais pas spécialement à un test paramétré, même si bah, ça s'en rapproche un peu, en fait. Euh, bah, tu te rappelles tout à l'heure, quand je te montrais l'extension ouais. euh, Spring. Bon, bah, autant dans ce cas-là, c'était exactement comme les runners, mais il y a un autre... Euh, en fait, euh, les extensions en GMI 5, ce n'est pas destiné uniquement au framework euh, type Spring c'est aussi euh, destiné à être implémenté bah, par, euh, par toi. Donc, tu vas pouvoir créer tes propres extensions. Et ça, c'est super cool parce que, bah, par exemple, il y a un sous-type d'extension qui s'appelle les paramètres Resolver et qui vont te permettre de faire justement de l'injection de paramètres directement au niveau de tes, de tes tests. Donc, en fait, il suffit de venir euh, implémenter une extension. Mais tu peux en mettre plusieurs oui, c'est pas comme les runners, tu peux mettre autant d'extensions que tu veux sur, okay. euh, sur une classe, donc ça c'est aussi euh, plutôt sympa. Donc là par exemple je vais créer euh, un paramètre resolver, hop, magie. Donc là il va venir implémenter euh, une interface de euh, Jupyter, donc il s'appelle paramètre resolver comme je te disais, et il va falloir que je donne euh, deux informations. Donc premièrement, euh, quand est-ce que je vais appliquer le resolver Donc là en l'occurrence moi je m'intéresse que aux bookmark. Et euh, deuxièmement, youp, je vais euh, lui donner la valeur à, renvoyer, euh, à injecter dans mon test. D'accord, ok. Donc là, si je retourne ici et que j'exécute euh, mon test, donc là tu vois que j'ai enlevé l'initialisation du bookmark, mais normalement ça devrait continuer à fonctionner comme avant. Ah ouais, c'est pas mal. Donc là, on a réussi à injecter le bookmark. Mm. Et ça, ça c'est cool parce que ça découple en fait le test de la création de objet, enfin des objets de test. Mm. Et en plus, on peut le partager sur plusieurs tests différents. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Mm. Mais je vois un peu la limite du truc. Si par exemple, là, je voulais un, un type de bookmark particulier. Mm -hmm. Là, je suis mort. Je serais obligé de créer un nouvel injecteur, non euh, oui. Bah, alors, tu peux, ça, tu peux contourner un petit peu. Enfin, tu peux, ce qui est plutôt pratique, c'est que tu peux venir déco décorer ici ton paramètre. Okay, donc là, ouais. mettons que bah, j'ai envie de m'injecter un bookmark qui pointe vers une vidéo, par exemple. Je vais pouvoir mettre hop, une, an une, une annotation euh, vidéo ici que j'ai créée. Euh, donc ici, ça va être juste un, une annotation descriptive. Hein, il n'y a pas de logique. Mais par contre, si je retourne au niveau de mon paramètre résolver, ici et que euh, donc ici je vais pouvoir regarder mon, mon paramètre donc là j'ai accès au contexte du paramètre je vais pouvoir voir euh, est ce qu'il est annoté avec bah, par exemple vidéo et dans ce cas là je vais renvoyer un bookmark euh, spécial donc par exemple ici je vais mettre euh, youtube Hop. Donc, voilà donc maintenant si je retourne ici je mets mon vidéo ici, je vais euh, afficher l'URL du bookmark pour vérifier que, que ça marche bien. Et normalement, tu vois, avec ça, je vais pouvoir euh, bah, influer un peu sur le type de bookmark que je m'injecte. Ok, vois. ouais, c'est cool. On le voit bien là, ouais. C'est plutôt pas YouTube. mal. YouTube. C'est pas mal. Euh, tiens, bah ici... Euh je, tu vois là, as un, bon, tu te retrouves avec des lignes ici, un peu, il y a un peu beaucoup de choses, c'est ouais, un peu technique. Vrai. Ça, ce que tu peux faire pour améliorer un peu la lisibilité, c'est euh, de créer des annotations euh, custom. Euh, parce qu'en fait, en Gini 5, maintenant, les méta-annotations sont supportées, donc tu vas pouvoir faire des trucs comme ça, euh, créer par exemple, un, bon, là tu peux choisir n'importe quel nom, hein, mais euh, tu peux venir euh, faire porter ton... Euh, mettre ton extension ici pour pouvoir rajouter un ah peu oui. de documentation. Et on peut les j'imagine. Oui, tout Après à ça, fait. Ça, on ne pouvait pas le faire en Gine 4. C'est ça. C'est cool. Donc ça, c'est sympa. Euh, à propos de choses plutôt sympas aussi, ici, bon, tout à l'heure, je ne te l'ai pas dit, mais euh, tu pas de test d'égalité entre tes bookmarks Ouais, c'est vrai que je ne les ai pas écrits, je ai pas pensé, pourtant je les ai fait générer. Et des fois, mmh. euh, quand tu rajoutes un champ, tu oublies de le mettre à jour. Euh, ouais, ouais, non. En plus, c'est chiant à écrire, c'est tout le temps le même test pour tous les trucs. À... Ouais, c'est vrai que c'est un peu pénible, mais bonne nouvelle, en GINIT 5, on a la solution ultime. <rire> en fait, il y a un, truc, euh, un nouveau truc, c'est que tu vas pouvoir venir écrire des tests sur des interfaces. Okay. Donc là, par exemple, dans mon cas euh, sur les tests d'égalité, si je viens créer un test qui s'appelle Equality Test, par exemple, donc qui est une interface je en générique. Et là, je vais pouvoir venir implémenter des tests directement ici. Tu codes super vite. Oui, je sais. Donc là, ça va être sur des méthodes par défaut, forcément, vu qu'on est dans une interface. Euh, et donc, je vais avoir mes deux tests, donc un test d'égalité, un test de non-égalité sur le type T. Et euh, donc, pour, euh, pour écrire mes tests, je vais utiliser deux méthodes qui ne sont pas implémentées ici, mais qui vont fournir euh, deux valeurs différentes du type t. Ouais, pour l'inégalité, quoi. Oui. Donc maintenant, je retourne sur mon test de bookmark. Ici, il ne me reste plus qu'à implémenter euh, l'interface de test. Donc là, ici, moi, ce qui m'intéresse, c'est des bookmarks. C'est de comparer des bookmarks. Et là, j'ai plus qu'à implémenter euh, les deux méthodes. Donc ici, je vais donner une valeur euh, au hasard d'un bookmark. Et ici, je vais juste en donner une qui va être différente. Donc, j'imagine que si je modifie l'URL, le, le equals, il devrait failer. Et là, hop, si je réexécute toute la classe de test, tu vois, j'ai deux nouveaux cas de test qui s'affichent, que je n'ai pas codés dans ma classe, ouais. qui... Euh, ça, c'est vraiment pas mal. Parce qu'en plus, là, bon, de, de gérer ce problème de equals, etc., mmh. ce que ça nous apporte vraiment, c'est le fait que si, par exemple, dans le code, là, j'avais une interface, qui était été implémenté par plusieurs euh, bon, implémentations différentes, mais que mmh. je voulais tester le même contrat sur chacune des implémentations, au lieu de dupliquer ce test-là dans tous les tests d'implémentation, je le mets dans une test interface mmh. et je fais un implément, un implément comme tu as fait et j'en ouais. hérite directement. Quoi. Ça permet d'être un peu plus concis ouais, et de ne pas oublier des choses. C'est vraiment pas mal, ça. Ouais. Bon. Est-ce que tu es convaincu, 5 bah Oui, c'est euh, pas mal. Il y a des nouveaux trucs qui sont sympas. C'est plus léger aussi. C'est vrai. Bah ouais, il y a plein de features comme ça qui sont, qui sont nouvelles. Et euh, bah, surtout, ce qu'il faut retenir, en fait, c'est les extensions. Euh, là, je t'en ai montré qu'une seule, tu vois, je t'ai montré les paramètres resolvers, mais en soi, il y a plein d'autres types d'extensions. Tu peux toutes les implémenter et ça te permet vraiment bah, si tu as des besoins un peu euh, enfin qui sont pas built in dans le framework, de faire un petit peu ce que tu veux. Bah, tu Donc, peux me montrer un pratique. exemple d'un autre truc qu'on peut faire? Bah, écoute, cette fois, je t'invite à aller lire la doc, hein, ça, ça peut être utile. Ok, bah cette fois, j'irai euh, la liste. Surtout qu'elle bon, est très bien faite, elle est très complète et il y a vraiment tous les, enfin, la liste de tout ce que tu peux faire avec JUnit 5. Ok, Donc, euh, voilà. très bien. Bon, bah, on espère que ça vous a plu et que ça vous a convaincu à migrer euh, vos projets en JUnit 5. Euh, bon, bah, pour se présenter rapidement, moi je m'appelle Juliette de Rancourt, je viens de Carbon IT. Et moi Julien Topsu, je travaille à la Société Générale. Et euh, vous pouvez retrouver euh, le lien vers le repo en scannant ici le QR code. Oui. Merci à tous. Alors, je ne sais pas si on a le temps pour une question. Des questions Je ne vois pas trop là. Non Oh ben merci. Merci.